Bienvenue dans le module 3, dans l'étape numéro 3, et cette première vidéo s'intitule « Exprimer clairement ce que vous ressentez ». On l'a vu dans l'étape 1, pour se faire obéir, on a tendance à menacer, à donner des ordres, etc. Or, ce n'est pas efficace et c'est même néfaste pour votre relation avec votre enfant. Au lieu de ça, pourquoi ne pas vous entraîner à exprimer clairement ce que vous ressentez en effet, si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, comment votre enfant pourrait-il en tenir compte Certes, vous devez respecter les besoins de votre enfant, mais il doit également respecter les vôtres. Pour cela, rien de tel que d'exprimer clairement ce que vous ressentez. Mais il faut faire très très attention à ne jamais attaquer votre enfant. Dites que vous êtes en colère, mais ne dites pas « tu me mets en colère ». Encore une fois, la recette pour cette vidéo est ultra simple. Dites ce que vous ressentez sans jamais, jamais attaquer votre enfant. Sans tarder, passons directement à l'exercice du jour. Imaginez, vous découvrez le salon sans dessus-dessous et vos enfants qui chahutent. Ça vous énerve. Eh bien, dites-le et dites-le même avec vigueur pour être en accord avec ce que vous ressentez réellement. Ça m'énerve de voir le salon dans un tel désordre Et ça m'énerve que vous couriez dans tous les sens en criant Ça me fait mal aux oreilles Et ça me rend dingue Là, tout de suite, j'ai besoin d'ordre et de calme !» Et oui, maman est humaine et ne peut pas tout supporter tout le temps. Pareil pour papa. Et si votre enfant ne semble pas vous avoir entendu, demandez-lui simplement de vous répéter ce que vous avez dit. Étant ainsi mis au courant de ce que vous ressentez, il sera plus en mesure d'agir en conséquence. Naturellement, c'est le moment ou jamais de formuler une demande claire. Quelles sont vos attentes à ce moment précis Maintenant, j'attends que tout ce qui traîne soit rangé rapidement. Vous avez beaucoup plus de chances de vous faire entendre de cette façon-là qu'en gueulant des ordres, c'est moi qui vous le dis. Alors saisissez la prochaine occasion qui se présentera pour exprimer ce que vous ressentez sans oublier de ne jamais, jamais attaquer votre enfant. Alors, pour apprendre à exprimer ce que vous ressentez sans jamais attaquer votre enfant, il existe une technique qui vous est dévoilée dans votre formation bonus « Devenez un parent écoutant et écouté » en 5 leçons. Il s'agit de la fameuse leçon « Dire je plutôt que tu ». Je vous dis à très vite pour la vidéo 2 du module 3.